Hello Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie du Master of Commander de Star Wars Légion, notre agent à la fois commandant, à la fois force spéciale, Toto Lastico, qui va nous présenter une petite pépite, un petit bonbon tout doux pour cette fin d'année, qui sera notamment, je pense, présent au, au CF, mais tu nous confirmeras. Tu as reçu de la part de l'organisation play de euh, Star Wars Légion, donc de euh, FFG, euh, le nouveau kit de euh, cartes promo et de battle card en français qui sera proposé à partir de novembre si je ne me trompe pas. Mais je préfère te laisser la parole parce que j'ai déjà l'impression d'avoir dit plein de bêtises. <rire> non, non, pas du tout. Bah écoute, t'as as déjà quasiment tout dit, qu'est-ce qu'il qu qu me reste à dire hein ah bah très bien, on coupe la vidéo. <rire> Allez, salut, merci. <rire> Donc ouais, on a, on, a, on a eu la chance, euh, grâce à Asmodé, d'avoir en avant-première ce kit-là. Ouais. C'est un kit euh, qui va sortir... Euh, on les remercie. Euh, on les remercie énormément. Merci beaucoup, euh, Ludo, de nous permettre d'avoir ça et puis de, de le présenter aux joueurs. Merci beaucoup. Donc c'est un kit... On a l'autorisation, euh... hein, de FFG, ouais. hein, de présenter ces choses-là. Donc on a... Euh, on a donc un nouveau kit qui va arriver, c'est un kit qui se faisait beaucoup attendre, mmh. étant donné que sur 2020, on n'a pas eu grand chose, mmh. et sur 2021, on n'a pas eu grand chose non plus. Ouais. Donc on est, on est très heureux de pouvoir relancer les, les, les séquences de tournoi avec du support physique ouais. à offrir aux joueurs. Euh, alors je dis tournoi, mais c'est euh, événement euh, Star Wars Légion en général, mmh. parce que ça, ça peut être distribué aussi dans, dans le cadre de, du jeu organisé de manière générale, et ce n'est pas forcément que pour le compétitif. Oui, c'est-à-dire que si j'organise un, ouais. un, quelque chose dans un magasin euh, tranquille, euh, pour euh, du casual familial, je peux euh, obtenir ce kit et le distribuer. Mmh. Donc c'est un, euh, un kit de cartes alternatives composé de trois paquets de cartes, mmh. Des cartes, euh, pour des cartes de commandement alternatives pour 4 commandants. Mmh. Mmh, je sens que ça monte la <rire> pression là. <rire> des cartes alternatives pour 8 unités mmh. et euh, le deck de bataille en 500 points imprimé en physique. D'accord. Donc ah, c'est ouais. un kit qui s'appelle le FFG G21 L1. Ouais. On vous l'écrira, je pense, euh, oui, dans oui, la on vidéo quelque part. Donc le FFG G21L1 euh, que vous pouvez commander en allant dans vos boutiques préférées mmh. et qui servira à, en dotation pour les événements ou les tournois que vous allez organiser. Alors, on parle de euh, cartes alternatives, c'est-à-dire que ça reprend les cartes que les joueurs connaissent déjà, hein, c'est-à-dire que les informations qui sont dessus ne changent pas. Par contre, mmh. c'est l'infographie qui est dessus qui est exclusive en fait. Exactement, ouais. c'est que des cartes qu'on connaît, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouveaux personnages, il n'y a pas de nouvelles choses. Par contre, ça va rajouter un peu de diversité sur vos cartes qui sont posées sur la table. Et puis, c'est quand même super oui, chouette oui. d'avoir ça. Non, mais de toute façon, on sait que les joueurs sont fans <rire> d'exclusivité. Et puis, par contre, il y a quelque chose qui est assez important à noter. C'est que pour les Battle Cards, ce sont donc les Battle Cards à 500 points, comme tu le disais. Tout à fait. Et donc là, l'exclusivité, c'est qu'elles sont déjà téléchargeables sur le site de FFG US. Mais là, celles que tu présentes et qu'on va proposer, ce sont les versions françaises. Exactement, exactement sur le site de FFG, elles sont en VO. Il mmh. euh, y a eu en anglais donc. Il mmh. y a eu qu'un qu seul kit en 2020 qui a été sorti avec ces cartes-là, mais il était vraiment à très très peu d'exemplaires, donc personne n'a pu le voir, mmh. quasiment personne. Donc euh, donc là, ça va être l'occasion parce que ce kit-là, ce que j'ai entendu euh, au fond de mon oreille, c'est qu'il serait euh, en grande quantité disponible. Ouais. Donc les, les joueurs. Euh, les joueurs qui souhaitent avoir ce kit-là, ben, ils pourront venir aux événements. Ça sera aussi l'occasion de rencontrer la communauté mmh. et avoir ces cartes-là. Voilà. D'accord. Ces cartes-là, toi, tu vas les proposer quand Eh bien, moi, je sais pas, c'est quand Pour le championnat de France, vois-tu Ah, voilà. <rire> Tout simplement. <rire> ok, d'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait On les regarde ensemble Une dernière précision, ouais, c'est un kit pour 8 joueurs. Ok. Ok. Ça a été fait en sortie de pandémie pour que les... ça soit plutôt pour les boutiques ou les petits événements, étant donné qu'on peut pas, euh... enfin, au moment où ça a été imaginé, on ne pouvait pas faire de gros événements. Donc, ils se sont dit, OK, on va faire un kit pour 8 joueurs. Mmh. Donc, si, si, voilà, donc, si vous avez des tournois de plus 8 joueurs, il faudra en prendre plus qu'un. Bon, bref, vous savez faire vos comptes. Très et voilà, moi, je trouve le format plutôt pas mal à 8 joueurs. ouais d'accord. OK, super. Très bien. Alors, par quoi on commence bah, On va commencer, je te propose, on commence par les commandants. Et puis, ouais. après, on regardera les unités. Et puis, comme ça, bah, ils sauront quels sont les commandants qui sont euh, disponibles. Et donc, le premier... Oh, euh, je, vois, je vois du rouge. Qui est... Je est vois une lame, pas... une lame rouge, là. Oh, je vois une lame rouge. Oh. C'est le compte de Cou. Voilà, les cartes de commandement du compte de Cou. Donc, euh, sans peur, euh, la peur, la surprise et, et l'intimidation. Euh, je les paluches, euh, toutes celles de deux coups, hein. il y a bien ouais, une oui. humiliation euh, cuisante euh, et euh, vous me décevez, je le fais bien. Hein. <rire> Très bien, ces gardes là je les trouve chouettes. Hein. Ouais, ouais ouais, ouais, ouais, ouais, elles sont sympas. Alors <coughs> on va voir que les, les choix euh, graphiques qui ont été faits sont assez particuliers. Euh, personnellement, mmh. soit, on adore, soit on adhère, soit ça peut euh, faire un espèce de petit recul. Moi, je trouve que ça fait un, un, un, un espèce d'effet un peu rétro. Je sais pas si tu, tu mmh. dans la globalité des cartes, je trouve qu'il y a un effet rétro qui est recherché en fait complètement. Donc le compte toi. Ensuite, on a ben, l'humiliation cuisante, avec la. On voit la on voit la bataille. Celle-là, à la rigueur, pour moi, c'est pas celle qui me plaît le plus. Quoi. Ouais, c'est pas la préférée des trois. Hein c'est pas la plus belle. Ouais, mmh. d'accord. Et puis vous me décevez, j'aime bien, cette... bien cette scène de toute façon de, de... de Obi-Wan qui, est... qui est prisonnier. Parce que ce que j'aime bien dans cette scène, c'est qu'elle Elle parle de de Guaygundjin. Donc euh, j'ai toujours adoré, adoré cette scène, et je, elle m'a beaucoup fait fantasmer. Je suis beaucoup, euh, c'est là qu'on découvre qu'il était l'élève et tout ça. Et je euh, ce trouve c'est très, ouais. elle est très intéressante cette scène. Donc je que sa place dans la carte est, est vraiment intéressante. Ok, donc juste rappeler hein, que le contenu, la description de la carte, euh, elle ne change pas. Petite information sur le 21 qui est contenu sur euh, chaque mm. carte, c'est parce que c'est le kit de 2021. Et donc euh, ce petit 21 là, euh, est, euh, sert à, sert à à prouver que c'est les cartes du, du kit de 2021. Ensuite... Initialement, ouais. ils, initialement, elles étaient en 2020 et puis elles ont été relogotées euh, mmh. et imprimées en 2021. Parce que c'est un kit qui aurait dû naturellement arriver en 2020 mmh. Et étant donné qu'il s'est pas passé grand chose, et eh ben voilà. D'accord. Ensuite, on va euh, donc retrouver euh, la princesse Leia qui mériterait plus une réimpression de sa figurine que de ses cartes. <rire> si tu vois ce que je veux dire, mais quand même. Euh, alors par contre, je trouve que le bombardement coordonné est super classe. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Il, est, il est même plus beau que l'original, je trouve. Mmh, mmh, mmh. Après, c'est vrai, euh, bon, c'est quelque chose qu'on ne doit pas trop dire, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se procurent des cartes, enfin euh, des figurines euh, de façon alternative mmh. au circuit officiel. Il mmh, mmh. faut le dire, ça existe, on va, on, voilà. Voilà. Et donc je sais que ces personnes-là, elles, ont... elles cherchent ces cartes-là, et c'est des cartes qui sont difficilement trouvables, donc ça peut être ça peut être une occasion pour eux aussi d'avoir de... ces cartes-là. Ah oui, voilà. parce que ce sont des personnages qui ne sont plus imprimés, hein, d'ailleurs. C'est les... un peu ça le problème, c'est des figurines qui sont très très difficiles à avoir. Mm. Je... C'est un petit clin d'œil pour Asmodée, les gars. Ouais, ouais. Voilà, c'est des... Les, les personnages qu'on va voir sont quand même des personnages très sympas, euh, qui vont pour certains revenir en force avec le, le livret de règles qui va arriver, et les nouvelles unités. C'est dommage qu'on les trouve plus en boutique, c'est très préjudiciable. Donc, bah, Les joueurs, étant donné qu'ils n'arrivent plus à les avoir, bah, ils, sont obligés, euh, ils sont obligés de se tourner vers d'autres circuits. Quoi. Ouais, ouais. Tu peux le Faut dire. dire hein il y a de l'impression 3D. Euh, en plus, Star Wars Legion a énormément participé au développement de l'impression 3D, euh, je, je pense. que C'est un jeu qui a beaucoup boosté l'impression 3D, beaucoup plus que Games Workshop, par exemple, euh, qui, qui a de l'impression 3D, mais, mais à moindre échelle. Là, nous, par l'intermédiaire des décors, euh, c'est vraiment quelque chose qui a été boosté et il euh, y a de très très très belles choses qui se font. Ça aussi, il faut le reconnaître euh, en 3D et la euh, bah, c'est là, si là qu'on ne la trouve plus en figurine, bah, sont... c'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'ils font le pas de, de l'obtenir comme ça. on va recrugler... ça, on ne fait pas l'apologie de l'impression 3D, ouais, mais ouais, c'est ouais. juste un fait, c'est voilà aujourd'hui. Les, les boîtes n'étant plus disponibles, dit clin d'œil, bah, les, les gens se dérouillent autrement pour les avoir. Après, l'important, c'est de jouer. Euh, L'heure n'est pas au chagrin. Bon, voilà, euh, une image un peu, un peu sainte vierge pour moi. <rire> moi je, je, c'est la carte que je. Peut-être l'une des deux cartes que je trouve les moins belles du, du pack. D'accord. Euh, sinon, euh, sauvons-nous d'ici. Bon, là, c'est pareil, c'est une image plutôt connue hein, de, la, mmh. de la princesse. Et puis, ce sera tout pour la demoiselle. On va voir le dernier euh, commandant de mémoire, je crois, puisqu'il y en a... L'avant-dernier. L'avant-dernier. Ah, d'accord. Oui. Euh, et c'est euh, bah, Rex, tout simplement. C'est Rex, exactement. Voilà, donc, euh, sans aucun doute, une des figurines de Star Wars Legion les plus jouées. Elle les plus fortes. Et les plus fortes. Et les plus. Euh, euh, comment dire Les plus dit... tout, ouais, disons-le. Ouais. Il, il, a, il a sa place sur tous les scénars, euh, sur toutes les tables et face à toutes les factions. Enfin, franchement, c est, c est, je pense que c'est la figurine parfaite. D'ailleurs, on en reparlera sur la page puisque je vais, je vais proposer des, des espèces de top 10 de figurines. Et euh, ouais, j'ai presque envie de vous spoiler en vous disant que le Rex, bah, il est plutôt systématiquement toujours très bien placé. Voilà, alors celle-là, elle fait, elle, fait, elle fait un peu peur, la, la, la première, la bleue... Elle est plutôt LED même, bah, <rire> disons-le. fond ouais. bleu, ouais, ouais, ouais, ouais. c'est pas heureux, quoi, hein. euh, je fais des rimes, mais euh, voilà, le, le, Rex en lui-même a déjà une armure avec une composante de bleu, euh, l'écran derrière en fond bleu, il y a un moment, il faut utiliser ce qu'on appelle un cercle chromatique, légal. <rire> vous voyez, c'est très basique, moi je m'en sers pour peindre, et quand on utilise un cercle chromatique, on voit que, voilà, en face du bleu, il y avait peut-être une autre couleur à mettre, pour trancher un peu, mais là, c'est ouais, c'est pas ouais. très heureux. Euh, et là, euh, c'est tout le côté kitsch euh, que je disais. Hein. Je pense que c'est cette carte-là qui, qui caractérise le plus. Elle a vraiment un effet euh, kitsch 70s. Après, voilà, ça peut, ça peut euh, prendre totalement euh, certaines personnes. Euh, voilà, on peut tomber amoureux de la carte pour autant. Hein. On va avoir, euh, prenez ça, euh, cliqueter ambulant. Cette image-là du drôle, elle est belle. Elle est très oh. belle. Elle est très connue. Elle est très utilisée. FFG a tendance à réutiliser sa banque euh, d'images euh, un peu partout et c'est vrai que cette image-là, on, on, on la connaît bien, elle est vraiment, elle est vraiment sympa, ouais. Ouais, elle est vraiment super. Elle est magnifique, enfin, c'est ma préférée, hein. ouais. elle, est, elle est sublime. Ouais, je suis d'accord. Et puis, euh, nous ne sommes pas programmés, alors là, euh, moi, je n'ai jamais vu ces armures-là. Alors, ce sont les armures d'entraînement sur Camino, qui sont en Clone Wars, il me semble. Moi, je me rappelle des armures d'entraînement, mais je me souviens pas de ça. C'était pas comme ça Je sais pas, hein, mais euh, franchement, j'ai été euh, surpris. Et euh, je me rappelle effectivement qu'ils ont des armures alternatives pour, euh, pour s'entraîner, mais je me souvenais pas de ça. Il faudrait que je, je re-regarde. Ça sera l'occasion de regarder à nouveau Clone Wars. Hein. Encore, oui, hein, <rire> que j'ai terminé il y a quand même peu de temps. J'ai terminé ça au printemps, mais voilà, là, on va avoir. Alors en plus, alors ce que je trouve dommage, c'est que c'est euh, une infographie qui est réutilisée dans un Battle Card. Euh, J'aurais pu faire un effort de le mettre que dans mmh. un et pas de le remettre dans l'autre. Ok. Euh, ah oui, le dernier évidemment. Le dernier évidemment. Je vois de la neige. Eh et oui. toi, qu'est-ce que tu vois eh oui, <rire> La puissance de feu maximale du général Viers. Exactement. Général Viers, pareil, une figurine qui euh, qui mériterait d'être euh, d'être de nouveau disponible. Je crois qu'elle elle ne l'est plus. Hein, si ouais, je... c'est comme les gars. C'est comme les gars. Alors là, euh, voilà, gros craquage aussi. Très très belle carte cette euh, puissance ouais. de feu euh, maximale. Là franchement euh, là, alors là pour moi toi, tu disais que toi t'aimais bien la cliquette, pour moi c'est celle-ci euh, la plus belle quoi. Franchement euh, mm -hmm. j'adore. On voit les, les, les, deux, euh, les deux rebelles euh, en train de enfin c est, elle est, elle est d'un dynamisme re... C'est ce qu'on appelle une débandade Ah ouais et puis elle reprend un, un, un, un très, très, beau, euh, très très beau effet graphique l'explosion ouais. et tout enfin, j'adore. Franchement l'effet pastel j'adore On va voir la manœuvre d'évasion Ouais. Ah, moi je suis un peu déçu parce que c'est la même carte. Ah, bon, ouais. Je trouve ça euh, ah, bah, je trouve t t un peu nul. J'ai pas mémoire de ça. Parce ouais, que ça ouais, fait ouais. très longtemps que j'ai pas aligné C'est la même carte. C'est la même carte. Ouais. Alors là je, je trouve ça plutôt nul même. Comme ah, choix. Ça c'est pas bien. Euh, ça c'est carrément pas bien. C'est à dire que nous proposer euh, un kit promo card et ressortir la même, euh, c'est mm -hmm. mal. <rire> Alors elle est un peu plus longue. Bon voilà pour dire. Euh, ouais. pour dire la vérité. mais bon c'est la même image. Mmh. Ouais, bon bah c'est pas bien. Euh, discipline impériale. Sympa, il est, il est tout genou, là, notre, notre virus, pour moi. Ouais, faudrait il faudrait qu'il prenne un peu le soleil, la blanche fesse. Ouais. <rire> Et puis euh, les Storms, ils sont bien sveltes aussi, hein, alors que les, les Snowtroopers, là, ils sont, ils sont bien sveltes. Ouais. Mais bon, voilà, elle est, elle, est quand même, elle est quand même bien classe. On va alors, passer... une fois qu'on a regardé ça, ouais. on, on peut se dire un truc. En fait, c'est un kit qui reprend la première vague de commandants de chaque faction. Vous avez vu, vous avez, ah, oui, évidemment, vous hein. avez euh, République, vous avez... Euh, séparatistes, mmh. vous avez Empire et vous avez Rebelle, mmh. et c'est systématiquement la première boîte de commandant qui est sortie après les boîtes de base à chaque fois. Mmh, mmh, D'accord, ok. Ah ouais, oh là, t'as l'œil, toi. Hé, hein <rire> hey, regarde, hein, l'œil de taupe. La classe. Euh, on regarde les troupes. Mmh. Beaucoup plus belles, avec un, avec un dos qui est... Euh, qui, est euh, euh, qui reprend euh, l'image faciale, c'est-à-dire que votre recto, c'est euh, l'image euh, euh, du... Euh, euh, votre verso, c'est l'image du recto mais, mais en, en grand on va voir les arcs, troopers. Ouais. donc euh, pas n'importe quelle faction enfin hein, pas n'importe quelle section de pas n'importe quelle faction puisque c'est sans aucun doute ce qui ce qui se fait de plus fort de plus fort chez eux. Moi, je les avais joués avec toi dans un let's play qu'on est en train de en ouais. train de monter et je me souviens que c'est immortel quoi. <rire> Franchement, c'est assez hallucinant. Alors ouais, la boîte matinale, mais t'as ouais, mal hein. ouais, C'est clair. Deux cartes. Hein. Euh, une ouais. carte avec un, une infographie où ils sont en bleu, c'est-à-dire les troupes de Anakin, si je ne me souviens bien. Oui, la 501e. La 501e. Ouais. Et puis euh, une troupe euh, en rouge. Qui euh, normalement est celle de Coruscant. Si, euh, ouais, la garde de Coruscant. Pas. Alors je, je pense que c'est la garde de Coruscant. Là. Ouais, ouais, on est d'accord. Donc vous avez euh, l'escouade euh, par 4 avec, avec la possibilité d'ajouter une arme lourde mm -hmm. et la Strike Team mm -hmm. euh, avec, euh, avec le sniper ou, euh, ou Echo. Mm, d'accord. 5 d'ailleurs. Ok, donc ça c'est ce qui était déjà prévu dans la boîte initialement. Et ça euh, permet. Ouais, hein ouais c'est ça. En fait ça. là on retrouve les, les images qu'il y avait sur, en petit mm -hmm. sur la carte qui est sortie dans la boîte et là c'est du full euh, full print donc c'est. Euh, ça c'est sympa. Ah c'est chouette, tu les as dans la main toi. <rire> <rire> ok, après on va avoir du click mais euh, pas vraiment ambulant, plutôt sautillant on va dire. Ah oui. À savoir <rire> les séries euh, de BX avec pareil des images, euh, des infographies qu'on qu connaît déjà quand même bien. On est quand même pas mal, euh, mal habitué à, à, à, à ces images. Euh, et là, euh, même format, euh, deux types de cartes. Euh, un pour euh, la strike et puis un pour euh, pour la section euh, armes lourdes. Exactement. Ils sont très sympas aussi. Moi ouais, j'adore ouais, ces, ouais. ces visuels-là. Moi, ouais, ouais, ouais, elles sont belles, elles sont belles. Évidemment, ça ne pourrait pas être complet si nos amis les Mandaloriens ne venaient pas euh, se poser avec leur jetpack euh, sur le eh terrain. Oui. On retrouve euh, là aussi euh, un duo de cartes. Euh, pour répondre aux mêmes exigences que les deux factions qu'on a déjà présentées. Euh, bon, là, pareil, euh, deux types de cartes qui tranchent. Un hein, type de carte très orangé, euh, très fire, euh, euh, très aquarelle aussi. Hein, un vrai effet aquarelle sur la première. Et puis, euh, la seconde qui reprend des visuels qu'on avait déjà vus, des visuels de promo avec ce laser, ce laser jaune, qui, moi, n'emportera pas ma préférence. Je trouve que ça mmh. fait euh, trop euh, ton euh, sur ton. Donc c'est la résistance mandalorienne avec mmh. la carte dédiée au clan Vren, donc avec un soldat plus Ursa et Tristan. Mmh, mmh, tout à fait. Ok. Et puis, eh ben il en faut aussi pour les impériaux, parce qu'après tout, on eh a oui. pas raison. Et on va retrouver les forces spéciales impériales. Franchement, des figurines qui de toute façon étaient déjà magnifiques. Ah oui. Euh... Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre euh, des impériaux. Ça s'aligne souvent quand même les forces impériales, euh, les forces spéciales. Alors les forces spéciales impériales sont très fortes avec Aiden Versio, histoire ah, oui. d'avoir vraiment ah, le... Ah, oui. Ah, oui. Le, le la synergie, le... la thème, le thème autour de et la synergie, ouais. Mm. Euh, L'escouade Inferno dédiée est... est plutôt pas du tout joué parce que Delmico est assez faiblard. Mm. Mm. Voilà. Donc il y, y a des appels qui sont lancés aux créateurs du jeu pour qu'ils nous refassent un peu Delmico. Parce que il est un peu, un peu triste tout, voilà. Gageons que les Battle Force proposeront oui, euh, oui, des oui. opportunités pour ressortir euh, ces factions. Complètement. Okay. Ces cartes-là sont belles aussi, je, oui. je les adore. Ouais, ouais, ouais, ouais. Les, deux, les deux sont très très belles. À la fois, celle sur un peu fond, fond bleu, gris bleu euh, est chouette. Moi, celle, celle sur le, la version enflammée, là, elle est vraiment, elle est vraiment très très classe. Et euh, voilà, pour moi... Ah bah ils ne de... sont pas à l'accueillir de champignons là, ah les gars. Non hein. non, non, non. Pour moi, <rire> pour moi de, de toutes les propositions de, de, de factions, euh, c'est de là, euh, ouais. ces deux -là les, les plus belles et surtout la dernière qui, fait, qui pète vraiment. Enfin, je je m'imagine avec cette carte là sur la table, c'est clair que ça t'attire ça l'œil directement. Bah, tu sais quoi, je suis très d'accord avec toi. Je te propose <rire> qu'on passe euh, à ces fameux euh, battle cards euh, ouais. dédiés 500 points. Euh, rappeler, parce qu'on a dit en début de vidéo que c'est euh, un format euh, qui est proposé au téléchargement sur le site euh, de FFG US mais que là, on a donc euh, les descriptions en français et, et je vous mets, vous voyez ouais. c'est du français ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah bah de toute façon, ce qu'on présente là, c'est le, le gabarit, euh, du euh, c'est le, le BAT, hein. c'est-à-dire le bon euh, à tirer euh, qui a servi à imprimer les cartes. Donc, il ne peut pas y avoir normalement d'écart à moins que l'imprimeur se soit autorisé des choses. On va retrouver euh, la position clé. On ne va pas les relire ouais. parce que sinon la vidéo durerait, oui. euh, durerait des heures. Donc, on va retrouver la position clé. Donc, comme je vous disais, là, on retrouve la même image. Euh, que euh, sur la carte qu'on a vue euh, précédemment et euh, du coup euh, pour toutes les cartes euh, les cartes d'objectif ça, ça va être ça quoi euh, on va retrouver éradication tu, tu me stoppes hein, si tu as des choses, euh, des choses à, à, à dire on va retrouver contrôle la brèche voilà. et puis, donc ce sont des scénarios différents de ce qu'on a en en 800 points, hein. ouais, bien sûr, on ouais. trouve un peu l'idée, mais ils sont quand même différents, il faut bien les relire, mm -hmm. Ce qu'on a vite fait de, de confondre les scénarios entre 800 points et le 500 points. C'est un format qui se diffuse beaucoup aujourd'hui, Moi, hein. je te coupe, mais ouais. c'est euh, un format qui prend de l'ampleur en France, qui est beaucoup joué dans, dans le sud, mm -hmm. notamment vers, autour de Montpellier, mm -hmm. on les salue. Mm -hmm. euh, c'est un format qui gagne à être connu, je pense, hein, qui est très sympa. C'est un très, format très que l'on va proposer sur la page, la prochain, euh, prochaine mm -hmm. fois qu'on fait quelque chose en live sur le jeu, on le proposera en, en 500 points. Euh, indépendamment d'un sarlac qui présente des, des figurines bien spécifiques je pense qu'on proposera une partie euh, mmh. un let's play euh, live 500 points condition euh, alors après on passe sur les cartes de condition alors là aussi euh, peut-être un, un, un, euh, un petit aveu euh, pas d'impuissance mais de, de, peut-être de paresse ils reprennent au dos la même image et puis ils balancent un filtre, ah oui. un filtre vert dessus bon c'est un, un peu dommage mais L'objectif et l'intérêt de ces cartes-là, c'est de les avoir en français. Tout le monde n'est pas spécialement euh, euh, bilingue et, et, et anglophone. Et euh, parfois, lire des cartes d'objectifs et lire des cartes de conditions en anglais, ça peut porter à des interprétations ouais. qui ne sont pas bonnes quand Exactement. on ne maîtrise pas bien la langue. Et euh, donc, je pense que c'est bien de les avoir en français. On va retrouver la condition favorable. Bon, bah, la condition mmh. favorable, il n'y a pas grand-chose à en dire. Épuisé euh, par euh, la guerre. La défense euh, improvisée. Mmh. Et puis, on aura à l'aube, c'est-à-dire qu'il va falloir tenir, à mon avis, un bon, bon, bon bout de temps. Pendant le premier round, les unités ne peuvent pas effectuer d'attaque à distance au-delà de la portée 2. Je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment sympa. Là aussi, c'est des cartes exclusives C'est les cartes de... de... C'est les cartes de mission, hein, de... Ouais, ouais. De 500 points. Donc, euh, bah, comme tu disais, elles sont disponibles en anglais sur le site de, mmh, mmh. de FFG. Donc, euh, les avoir en français, ça fait du bien. Et, et en France, on n'a quasiment pas eu l'occasion de les avoir. Mmh, C'est clair. Et puis ensuite, on va avoir, pour finir cette vidéo, les cartes de déploiement avec un face-à-face -face, euh, en demi-cercle que je trouve euh, plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, ensuite, euh, bon, une bonne vieille ligne de bataille, un placement de flanc. On utilise quand même assez assez souvent alors vous noterez hein, qu'on est sur un sur un format carré hein, tu confirmes ouais et euh, la séquence la séquence d'engagement euh, là aussi j'aime bien le déploiement de la séquence ouais, ça changement ouais ah ouais ça change ok j'ai moi je, je trouve chouette moi les les déploiements et les en fait le fait de jouer sur des tables qui font la moitié d'une taille de 800 ah oui. mmh. Ça, ça rapproche beaucoup et ça met en avant aussi les unités qui sont plutôt euh, soit de corps à corps, soit de, de distance courte. C'est pour ça que je disais c'est sur format carré, c'était pour attirer euh, ouais, l'attention la, des gens. C'est que là, on est sur des demi-tables. Donc par exemple, quand vous achetez, euh, je prends pour mémoire, les, les tapis officiels euh, de FFG, ça. Euh, les tapis officiels de FEG ne sont pas au format euh, 183 par euh, 100. Et de moi. 90... par 91. <rire> euh, euh, voilà. Euh, ils sont ils sont ils sont carrés en fait parce que en fait c'est des, des formats des formats euh, 500 points faut en acheter deux pour faire un tapis de, de, de règles officielles Et donc là ouais. bah, vous jouez sur un demi tapis. Donc ces cartes là et ces déploiements là ils sont pensés en demi tapis. Et, euh, et je trouve ça je trouve ça bien de, de, de les avoir de les avoir aussi. Même si là de toute façon il y a beaucoup moins euh, de texte si ce n'est euh, sur, euh, sur face à face. Walouche. Euh, pour finir... Je te laisse et en termes de synthèse. Ouais vas-y. Bah si. Donc c'est un kit pour 8 joueurs. Ouais. Qui est commandable via vos boutiques. Mm -hmm. En leur donnant le nom FFGG21L1 Kit Légion. Alors, okay. Okay. attends, parce que là, il y a un truc que j'appréhende, je... que je ne comprends pas. Mm -hmm. Moi, Kidam, je peux demander à mon magasin qu'il m'achète me... qu cette boîte-là. Si tu organises un événement, ah oui, il faut organiser. Si tu organises un événement, oui, ah oui. Si un événement. Un événement. Ah oui d'accord, je peux pas aller au magasin et dire moi je veux m'acheter cette boîte là, tu me la non non non. Et puis... les... okay. Ah non ça marche pas parce qu'il y en a, il y en a, il euh, y, y en a pas de quoi, il euh, y en a pas un par joueur français. En plus, ça n'a pas l'intérêt d'avoir toutes les cartes en je, je voilà. En je, voulais, je, voulais, je voulais, je voulais préciser. Tout est bien, ah, d'accord. Précision supplémentaire, c'est un kit qui sera disponible en trois langues, mm -hmm. en français, en anglais et en allemand. Ce ah. qui fait que ça va être un contenu quand même assez volumineux. That is good. gut, good. <rire> Euh, je peux pas encore vous donner de prix euh, parce que je crois que c'est encore en, en cours de calage ouais. mais euh, n'hésitez pas à les pré-commander euh, ou les commander euh, dans vos boutiques mm -hmm. ça permet à asmodé de savoir un peu le volume euh, à commander moi j'ai entendu des... Je, on a discuté un petit peu en disant euh, combien il en faudrait en France euh, ouais, ouais. bon je pense qu'on aura ce qu'il faut d'accord, On a mm -hmm. déjà un peu vrai pour qu'ils euh, en impriment euh, on en a discuté ouais, ouais. parce que si tu regardes le nombre de tournois qu'il y a en France par mois c'est énorme donc euh, Là, il va falloir alimenter. Et si on commande ça euh, tout de suite, on, on l'a euh, euh, en combien de temps Novembre. A on... priori, novembre, mais bon, c'est un peu. Aujourd'hui, c'est difficile d'acter de, de, une date. Hein. Ah, mais c'est Ce Parce qu'ils auraient, auraient dû sortir en août, ça a été décalé en septembre. Là, on a eu l'info que ça sortirait plutôt sur novembre. Ouais. Euh, c'est les problèmes de conteneurs, tu sais. Hein. Ah, les, ouais, les kits ouais. sont imprimés, hein, regarde. Oui, oui, oui. Je, ouais. hein. hum, hum. Je mais, là, ouais, mais là, toi, tu l'as, mais euh, ils en ont reçu qu'un qui t'ont envoyé ou ils les ont pas ouais, reçu... C'est ça. Ils en ont reçu qu'un ouais. qui t'ont envoyé. Bah, pour moi aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu les kits, sinon ils seraient déjà euh, disponibles. D'accord. Et puis voilà, donc vous avez des, des cartes pour toutes les factions, c'est mmh. sympa. Mmh. Vous êtes organisateur de tournois, vous allez pouvoir faire euh, avec un kit, soit trois tournois, un tournoi en 500 points, un tournoi où vous allez donner les cartes de com, et un tournoi où vous allez donner les cartes d'unité, ou tout distribuer dans un tournoi, vous faites ce que vous voulez, vous avez, de quoi, vous avez de quoi faire vivre la communauté qui est autour de chez vous, si vous voulez organiser des choses. Mmh. D'accord. Voilà. Euh, dernière chose, euh, pendant le live de euh, Star Wars, euh, le, le grand live, mmh. tu avais parlé d'un kit euh, qui, allait, qui allait sortir avec le, avec le non-œil dessus, donc on n'est pas sur ce kit-là hein, euh, précisément. Ouais. Cet autre kit-là, il sortira euh, à quel horizon euh, Plutôt euh, deuxième trimestre, enfin voilà, ce, que, ce qui a été dit c'est courant, euh, courant 2022. D'accord. Et il fera l'objet de la même présentation que celle ben oui. que vous a faite aujourd'hui. Okay. Tout est dit Thomas Tout est dit. Autre chose, un autre message à faire passer à la communauté pendant qu'on y est Amusez-vous et, et venez au tournoi. Voilà, exactement. Ben, Tout je, simplement. je te remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo-là vous aura permis d'y savoir un peu plus et d'y voir un petit peu plus clair euh, sur ce nouveau kit qui vous sera proposé pour euh, les fêtes de Noël hein, et les tournois qui auront lieu euh, euh, en, fin de, en fin de saison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, Thomas va appliquer une veille euh, sur cette, cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et accessoirement à la disliker si vous voulez, ça fait le même effet sur YouTube, euh, et puis surtout à la partager pour qu'un maximum de personnes euh, puissent la voir, on se chargera de la diffuser euh, là euh, où il faut. Merci beaucoup, merci Thomas pour euh, ta dispo, et puis il nous reste à vous souhaiter euh, de bons jeux, et puis surtout, ben, des bons jets, parce qu'il n'y a vraiment, vraiment que ça pour défoncer le type d'en face. A très bientôt. Ciao.